Bonjour, je suis Cécilia Creuset, je suis la directrice adjointe de WeTechCare, euh, qui est une association, une start-up sociale, qui a pour objectif de faire du, du numérique une chance pour tous. On voit que les problématiques sociales sont de plus en plus nombreuses, que les moyens se réduisent et je crois qu'il y a aujourd'hui largement matière à, à innover et qu'il faut absolument innover pour apporter des réponses aux besoins. Euh, la question pour moi c'est quelle innovation et toute innovation n'est pas nécessairement un, un progrès. Euh, et donc pour nous l'enjeu c'est que cette innovation elle soit inclusive, elle soit pensée euh, dès le départ pour, les, pour tous les publics, et également pour les publics fragiles. Finalement on le voit notamment dans le champ de l'innovation numérique, qui est peut-être un des premiers auxquels on pense quand on pense à l'innovation. On a beaucoup investi jusqu'à aujourd'hui dans, dans les infrastructures, on a beaucoup investi dans les services. Euh, typiquement si on parle de la dématérialisation du service public, ce sur quoi on investit moins et qui, à mon sens, est pourtant un vrai facteur clé de succès, c'est sur l'accompagnement des publics dans l'usage des services numériques. Euh, et c'est ce qu'on voit quand on, quand on remarque que 20% des Français ne maîtrisent pas les compétences numériques de base ou que 40% des Français ne sont pas à l'aise euh, euh, à l'idée de faire une démarche en autonomie sur Internet, alors même qu'en 2022, on vise 100% des démarches dématérialisées. Donc on voit bien euh, cette question d'un euh, investissement nécessaire euh, dans les usages des Français, en même temps que euh, dans les services qui sont... Euh, eux-mêmes les innovations et qui sont peut-être ce qui vient en premier lieu en tête. On parle beaucoup d'innovation technologique. Euh, néanmoins, il me semble que l'innovation peut dépasser aussi ce, ce, cette thématique. Et pour moi, et dans le champ de l'innovation sociale, qui est celui peut-être que je connais le mieux, il me semble que l'innovation aujourd'hui, elle est aussi très euh, concentrée dans les collaborations. Il euh, y a beaucoup d'innovation dans l'alliage des mondes, dans l'alliage des cultures entre l'entreprise, l'associatif, euh, l'engagement citoyen, etc., euh, qui me semble être très riche euh, pour construire euh, des, des politiques sociales beaucoup plus impactantes et beaucoup plus efficaces.